Bonjour, alors je me présente, Célam, euh, là je représente DNA by Célam, c'est ma marque de bijoux et d'art décoration, euh, elle se veut euh, colorée et aussi s'inscrit dans une démarche art thérapeutique, parce que je suis art thérapeute, donc je crée la mes collections inspirées de la nature et aussi inspirées de, de ma recherche art thérapeutique. Donc il y a des créations en résine, en résine sur bois, en peinture. Certaines sont inspirées de mes toiles et, euh, et la plupart sont inspirées de nous. <rire> voilà. Merci. Euh, alors du coup, là, il y a résine sur bois. En ce moment, je fais un petit vide-atelier aussi pour laisser la place à de la nouvelle création. Euh, et également, je fais des toiles. Euh, donc certaines de mes créations sont inspirées de mes toiles. Voilà. Bah, c'est Selam, euh, sur Instagram et bientôt sur, sur, euh, sur, son, sur le site. Voilà. Alors euh, bonjour déjà. Donc, Nous sommes la société Atal Zion. Donc euh, nous faisons des sirops de plantes médicinales faits au feu de bois. Donc il faut savoir que chaque plante en fait a une vertu spécifique et euh, c'est fait avec amour bien entendu. Ensuite euh, nous avons tout ce qui est l'huile. Donc il y a différentes huiles comme par exemple l'huile de géranium, l'huile de moringa, l'huile de carotte, euh, l'huile de coco, l'huile de carapate et différents et d'autres et beaucoup d'autres. Ensuite nous avons la fameuse poudre, la poudre de Nîmes qui est hyper concentrée donc c'est juste une petite pincée de poudre qu'il faut juste mettre en fait dans, soit dans une bouteille d'eau ou bien dans votre jus pour vous permettre de vous revigorer pour la journée. Ensuite, nous avons l'encens et voilà, et c'est tout. Et aussi les plantes euh, médicinales. Donc nous avons des plantes médicinales, nous avons des fruitiers et des fleurs. Bonjour, ben, bienvenue euh, sur mon stand JFA. Donc c'est Jessica Feller, c'est moi-même. Donc je suis actuellement agro-transformatrice. Et euh, je prépare, euh, je propose du thé déshydraté, comme vous voulez le constater. Donc c'est du paquet de thé déshydraté. Donc là j'ai Atumo, j'ai aussi mangue. J'ai euh, un mélange de citronnelle d'enne. j'ai de la citronnelle également, j'ai du corosol. j'ai euh, de l'hibiscus, euh, de la mangue mélangée avec euh, de l'atumbo également. Donc c'est à faire infuser ou en décoction en fonction du besoin. Je propose aussi du sirop. Donc euh, il me reste, hein, parce que sinon je fais du sirop Atumo, citronnelle, euh, des mélanges. Mais sur le stand aujourd'hui, il me reste hein, le sirop Atumo Cannelle Groseille et des petites bouteilles Atumo euh, et citronnelle. J'ai aussi un petit produit nouveau euh, que tout le monde connaît, le rhum zebapic, pour ce, que, ce qui existe en ce moment pour la, le virus. Et aussi je propose des huiles, euh, des macéras d'huile, euh, alors là j'ai euh, moins il me reste, j'avais corosol au sol mais c'est parti très vite, donc voilà pour ce que j'ai aujourd'hui, ainsi que des plants, donc j'ai de la citronnelle et du moringa, que les gens peuvent acheter et planter chez eux, et comme ça ils auront euh, leurs plantes chez eux, pourront faire leur thé euh, à volonté. Donc vous pouvez me retrouver euh, au téléphone 0690 42 26 59 pour euh, tout renseignement et voilà, il n'y a pas de souci. je suis à votre disposition. Merci.